Pour bien choisir sa formation à la rentrée 2018, voilà quelques pistes pour pouvoir s'orienter dans les différentes spécialisations de l'infographie 3D. Pour bien choisir sa spécialisation, il faut trouver son point fort entre créativité et technique. Préférez caractère design pour créer des personnages ou VFX compositing trucage pour élaborer des décors 3D de cinéma. Choisir l'animation de personnages et de scènes avec un don pour produire des attitudes, comportements et mouvements plus ou moins complexes ou choisir de simuler des tornades, des explosions et autres phénomènes extraordinaires. Préférez travailler dans un grand studio de cinéma ou un dynamique studio de jeux vidéo pour réaliser des personnages interactifs. Bien choisir son statut professionnel est important selon le mode de travail que l'on veut avoir, freelance, salarié, auto-entrepreneur, dans un studio de grande ou moyenne importance, national ou international. Bien choisir sa formation en infographie 3D permet d'avoir un objectif qui restera un fil conducteur pendant toute la durée des études. Parlons-en ensemble.